la fièvre m vomissement m bay Quoi kouak ça pa mouri ça c'est diskou louga ou la au parti d'hier petit tout qui pas différent ensemble avec diskou premier ministre canada Justin Trudeau m avion mvoye voyé bateau m bay sanction kou n'a n'a ton c'est moi même qui pour une responsable monsieur pour mettre sécurité dans pays ça non m capacité Premier ministre, fait appel ensemble avec l'Europe, plus les États-Unis d'Amérique, pour continuer à prendre sanction contre le monde, les gens qui financent les gangs. Mais les sanctions, elles sont prend contre les messieurs, dames politiques, ensemble avec le secteur privé, qui financent les gangs. Qui ça, il est Est-ce que c'est pour protéger le gouvernement Ariel C'est une question qu'il pose. Mais pour qui ça, les gens, qui financé a qui violence dans l'époque où Jovenel Moïse était là dans l'année 2019, le pays qui fait partie de gouvernement Ariel, jusqu'à présent il n'y a pas jamais sanctionné, complètement il reste pas pour qu'on Attends, 20 mois après assassinat président, toute ministre qui fait partie de gouvernement Jovenel Moïse là, Tout directeur général là, Tout nek opposition qui a bataille contre Jovenel Moïse là, seul président. Qui assassiné 7 juillet 2021. Après ça, tout le monde là, et puis pour le pays tombe dans l'état ça. Celle Jovenel Moïse qui te mentait, qui te blofait, monsieur, qui assassiné et puis pour le pays arriver dans le niveau ça. Quand le monde qui était capable, quand le monde qui travaillé yo ça passe, qui fait jusqu'à présent, il n'y a pas qu'à atterrir après assassinat président, le pays a vu mal.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 ça fait nous plaisir en pile. Encore une l'autre fois, si vous faites tomber sous Chanel là, pas hésiter à activer cloche notification pour la, pour pas rater aucune vidéo, zami par ou fouko. <tous> nous t'ai ou yon un petit compte hier. Compte ça qui c'était 5 pote 4 aller dans machine 32. Merci à chaque fanatique qui te commenté réponse lancé mais ou qui gagne 5 doigts qui pote yon fouchette qui gagne 4 points et qui allait dans le bouchou qui gagne 32. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté. En pati pour nouveau compte, nous gagnons. Yo maman poule capone n'a dérapé quand. Yo maman poule capone nan mis tant Pas hésiter qui te element de réponse, pas ou la commentaire là. Ça fait nous plaisir. Empilant. Mesdames, et messieurs, je ne qu'on pas si vous comptez des discours déjà mon baye la a fièvre trois jours mon baye il diarrhée mon vomissement et puis me pas prendre là si tout fois ou veines dans une zone où vous t'a de parler de lougaou grand moun pas capable de ou si histoire ça yo qui pas différent ensemble avec discours premier ministre Canada qui c'est Justin Trudeau Eh bien mesdames mademoiselles et messieurs après chef là mais Canada t'es fini ils pa pas gagné capacité pour mener une mission, opération pour mettre sécurité dans le pays d'Haïti. Eh bien, Premier ministre, li même bon côté Après, yon te fin voyez avion, a vu bateau. Tout ça, c'est pour perturber les gangs. yon sanctionné plus de 17 moun dans le pays d'Haïti qui fait partie de élite politique ensemble avec là. Eh bien, je ne veux pas dire responsable, aucune mission dans le pays. Mais, le Premier ministre a fait appel ensemble avec les États-Unis d'Amérique, il fait appel ensemble avec l'Europe, s'il vous plaît, spécialement la France, pour continuer à prendre sanction contre les gens qui ont financé les gangs dans le pays d'Haïti. À la traka pour la ont pris pren médecine sous compte pétard marron. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, à partir des déclarations, ça m'a clé ensemble avec vous. Moun qui capable de mettre sécurité dans le pays d'Haïti, jusqu'à présent, qu'on qui est ce relais, ce le relais haïtien. les Haïtiens. Pas de l'autre moun sous la terre, qui capable ranger le pays, qui capable éliminer les que les Haïtiens parce que c'est nous qui ta qui fait bêtise nous c'est nous qui ta nous pou poua et bien je jodi a nous, pouvons cas, so nous, pouvons nous pouvons pas cap cour avec mais nous nous pas cap couri regardez nous tous senti pou pou sous diverses nations N'après les temps pri nettoyer nettoyer nettoyer pas capable c'est ou même qui pour chercher de l'eau qui pour boucher nei ou chercher et fait izoran ici mettre de l'eau pour froté corps, pour dégager pour mettre au sentiment, pour baigner pour retirer bagaille ça yo coller sur pas penser pièce moun ap fel, puisque c'est ou même qui te prend ton ou te ba de kou. Nan l'idée, eh ou besoin faire papa, ou bien besoin faire maman ou autre. Mama Joune jodia, moun ou te choix, moun ou ta bataille contre li pou te fel ou l'an, ou manjel, eh ou prenne responsabilité ou, ou pa ge pour après à gauche, à droite vine vin netwayem. oui ou i a dit pou mou, mou pa santé. Qui est-ce qui ap vin santé? Ou pa wès à Canada fait? il cherchait titelle voyer sous lit les états-unis t'ai commencé voyer titelle après ça il m'ai mettre gros cachene là passé la france dit bon, di mais m'on va bon ça dit tout ça pas à fait pam comme étant donné nous puis l'autre pays dans caraïbes et bien sont donné à yo même peuple haïtien yo chercher fait yo vini yo regarder mais mon jour, yo pas fait dans pays yo roupe yo à l'école dit baga la 3 centi quitter la haïtien dans affaire yo donc si nous pas choisi chercher de l'eau, mettez mettre tête sous l'épaule, nous de chercher chercher des senti bon pour nous, nettoyer, chercher la pour tout le virus, pour propre tête nous, eh bien, pas penser aucun autre pays pour aller faire pour nous. Donc, moi-même, je toujours toujours, peuple haïtien, filer mon tout de bas pour défendre tout, puisque pas de pièces mounes, cap faire ça pour nous. Nous de pièces mounes, nous. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, je ne j'en dis à pour nous parler de dossier ça. Ça vraiment fait mal, ça fait triste. Le wap gade, tout ministre qui t'est passé dans le gouvernement Jovenel Moïse, yola. Tout ne qui t'a bataille contre Jovenel Moïse dans l'opposition, yola. Ça te fait gros promesse. population pas hésité pour prendre médecine sous compte de On dirait après Jovenel Moïse finalé. C'est l'état de miel qui va le couler, c'est Canarin, pays d'Haïti, pral le tourner. Mais ça qui est grave, il faut que je me dise, dans sanctions pays Canada, les États-Unis apprennent qu'on qui financé les gang dans pays d'Haïti, qu'on s'est de nègres qui fait partie de l'opposition en journée, aujourd'hui, qui a été jour, a dans l'état. messieurs dames ça y a, qui t'a prêché violence, messieurs dames sa yo qui t'a dit gang yo rejouen nou pour nous n'touye jovenel Moïse, messieurs dames sa yo qui monte fantôme 609, messieurs dames sa yo qui renforce gang, qui t'a marché izam, ak balde, chaque barricade, jusqu'à présent yo po prend sanction eux tandis que yo a bien passé le gouvernement. Est-ce que prend sanction, comme si me capable di gon passe pour qui, gon seri de moun yo ap touche, gon de moun yo pas touche? Jusqu'à présent, Boulos blanc l'a bien passé. Jusqu'à présent, Dimitri Kai blanc l'a bien passé. Et Boulos te dit, le clair lui-même, lui finance. Et Dimitri Vob te di dit, le clair, mais quand il des journaliste, qui a frappé pour lui. Donc, il a frappé pour lui, papa Issien. On connaît, là gens qui ont frappé pour nous, ce n'est pas comme si, ils ont scamper le dans les yeux et puis ils frappent l'autre pour. C'est l'argent qui baille. C'est investi, ou investi à terre. Se crase, se déstabiliser. se déstabilise. Joune jodia, 20 mois après l'assassinat président, ou pas attendre de encore. Ou pas attendre encore, c'est comme si Haïti pas existait pour vous. Et puis, la population a lui-même, plus misère, plus grand groupe, plus insécurité. Donc, les important pour que nous gardions la tout le monde, mais ça passe. Comment fait sanction Canada ou pation selbo? Et moun sa yo qui tap déstabilisé, yo tap coupe contre la maladie, et puis yo tape krasé pays. Et puis moun sa yo stil yon tap bien passé kay blanc, et puis wap ap gade et tape, yay yo a jambres sanction contre yo. Bagay la pa ka pati kon sa. Vingt mois après assassinat président, et sœurs bien aimés, tout ministre qui te travaille sous gouvernement jovenel, qui mm -hmm. te se te qui c'était La fontan qui c'était Claude Joseph avec divers lots encore, qui c'était se Henri Seyan? Tout moun sa yo, qui te passé premier ministre, yo a gené un yo. Tout ministre qui tap travail pendant que yo te premier ministre, tout là. Tout le général, yo là. Tout député ensemble avec sénateur ça te même rive nous kafou yo pou pou pour vider dans parlement Tout magistrat qui te associé ensemble avec oligarque corrompu ensemble avec gang pour pou pour bouler. tout matériel qui te remettre pour que tu te fait nettoyage yo font ensemble avec gang yo, pi yo te mette du feu là-dedans yola. Tout monde t'a manifesté l'église te prend la ri. Des milliers fidèles t'a les Jésus délivre nous en bas Satan ça sa, pasteur t'a prié délivre nous en bas Jovenel Moïse tout monde ça là la. Tout la peuple haïtien seul Jovenel Moïse qui assassiné de bien comprendre bien ça Mabdoula. Seulement Gringo Jovenel Moïse qui a assassiné. Et puis pour payer ça. Seul Moïse, dans toute radio, divers journalistes qui font partie de médias traditionnels, t'es qu'on a tiré chaque jour. T'es qu'on a dit le volet. T'es qu'on a dit bluffé, T'es qu'on a dit zinglendo, T'es qu'on assassiné caractère. C'est qu'on diabolise l, c'est lui-même qui parle. Tout le monde sait la, là. Et puis pour payer ça. Bon, il y a aussi pour me comprendre. Et de me comprendre, est-ce que ce pas nous-mêmes qui diablent à la fin Seulement Jovenel Moïse qui parle sa tab di phtk krasé pays phtk ceci, -si, phtk cela jounen jodia, ni phtk ni sdp ni fusion tout fou seul pou sou sel l'état seul jovenel moïse qui pa la donc mesdames mademoiselles et messieurs chère diaspora ça vin me comprendre moun ki reme pays a vraiment c'était jovenel moïse jovenel moïse m'était capable di c'est ton petit mouton qui te dans mi-temps un paquet de chien Malgré tout ça yo t'ap di de Jovenel Moïse mais la kay li t'es sa ki t'ère les sincérité et c'est et c'est et c'est mo ça nèg yo ge problème ensemble avec elle dans pays d'Haïti. Parce que si Jovenel Moïse pas sincère, li tap la tout même j'avec tout l'autre nou yo ki là. Kap soucé, kap tété k'ap volé k'ap la pli et les botan k'ap pingalé nan savanne nan sèl jovenel Moïse qui te gen souci pou pays d'Haïti non n'ap klè sou ça pas gen blague parce que se c'est celle li même qui assassine. assassiné et celle li même qui te différent par rapport ensemble avec tout l'autre yo si l'autre yo te différent peuple haïtien yo pa t'ap la Est-ce qu'on comprend ça, me Parce que de 86 après le départ du Valier à 2021, pour quand un président qui passait, et c'est le Jovenel Moïse, qui il ou a assassiné. Ça veut dire, c'est Jovenel Moïse qui était différent dans le système sans bouc, politicien pays d'Haïti. C'est Jovenel Moïse qui a donné autre vision pour le pays d'Haïti. Mais tout ça qui t'est passé yo, c'est 31 21 même temps ayo. Parce que tout là, malgré tande, oui, tout t'es prend la rue, yo tout t'es campé. en face Jovenel Moïse pour manger. Président ça se mais tout ça qu'a président mentaire, yo yone pas gè pou yo camp pour yo di, mais qui menti président Te yo. Comme étant donné, Jovenel Moïse, c'est un petit on un petit vacabond, il Mais je ne dis la situation pas Nous savons tous ça pas pays. Les qui ont un plan sécurité, ça à gauche, ça à droite. Mais nous pas de les blancs pour venir faire. ça l'international, pas faire ingérence. Je ne veux pas, c'est au même qui international prend responsabilité. Mais c'est quoi l'histoire à la tracade pour la vecaïté, monsieur. À la côté bay moun vicieux pas passer dans le pays d'Haïti. Est-ce qu'on comprend le peuple haïtien? Ça m'a expliqué oula, là. Ça veut dire, pendant plus de 37 années, c'est Jovenel Moïse qui a parlé de canal irrigation. C'est Jovenel Moïse qui vini kapalo de San place. C'est Jovenel Moïse qui dit eh bien, fuck des diverses entreprises jeunes. C'est Jovenel Moïse qui vini ensemble avec crédit à te plate. C'est Jovenel Moïse kap bataille pour e pour paysans, kapab goûte tout. Nan berchon joie C'est Jovenel Moïse kap bataille pour la police Genkai. C'est Jovenel Moïse qui e men men e a bataillé pour que des plus soud pour toute communion connectée. C'est pour ça nous manger nègla, nous casper nègla pour grand Messi Et puis nous nous tous là, mais paysan nous, mais matériel on en nous, mais qu'est-ce l'état nous? Et puis qu'est-ce qu'a passé? Plus insécurité, plus volet, plus mon a plus mon a proué qui t'es payé à cause de l'insécurité. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, François Duvalier fait une déclaration. Il dit comme ça, l'oralon pauvre, ou la combien de millions, de millions million, Les papes connaissent ça pour le favel. C'est monde qui a capacité pour gérer l'argent, pour gérer l'argent. Ou pas qu'il pauvre un pou pauvre la, pour l'argent, un pou la, million dans le sale qu'on le bras favel bon de l'argent l'international à l'époque te qu'on a offri pays d'Haïti il eh, elle pas rentrer dans ligne ça parce que population pou ko gen capacité pour que yo comprendre e et gérer l'argent ça politicien yo poko ge pou ko capacité pour gérer l'argent ça ou pas ouais l'argent pétrocaribé venir on elle fait mais Jovenel Moïse, en tant qu'entrepreneur, imaginons si c'est non, mais l'agent petro a tombé. Ah, l'agent Petro-Caribé fini depuis sous Jocelyn Brivet. Parce que Jovenel Moïse, c'est nègre si si qui a contrôlé tout ces détail, tout les gouttes qui a sorti, parce qu'il faut une explication. C'est une bagay qui prend le forward, l'arrive nous kafou, neg position pral le dou, jovenel Moïse pas servi, pas servi dans qui ça, c'est pio et puis pour ou a chaque mois son pas travail. Et puis après l'an mois ou a corruption. Mais c'est quoi l'histoire Les neg la c'est se, c'est se les boulons dans l'état, l'a dégagé pour si graisse cochon capable huit cochon pour nous suspendre mande moins pour lever ce camp parce que jovenel Moïse Campel il dou. li des fois les dans série des assemblées internationales pour j'ai parler de haïti franchement l'autre parce que nous faisons nous vicieux nous saf nous jaloux donc nan kouri la bon nou la sa, nous courir de l'argent mais ban nous l'argent madame ça nous bral favel nous pas connaître dans le dossier la, jean petro caribé ça peut pas Gon seri de moun, des qui était dans l'état qu'a gagoté qui commence conscient jusqu'à présent pa pas fini construire là nous parce que fou et grand monde là caille m'a toujours dit comme ça sous pas de espoir yo monde t'a poton comme baou monde n'a poté comme là baou dès pour gain capacité pour continuer manger maïs moulin blanc pendant trois jours ou quité comme ça là en bas mat la w'a pèsel pour capable réfléchir pour connaître qui sont capable de le faire ensemble avec là j'ai des pour capacité pour faire trois jours pour continuer manger à manger dans caille là ou sauver petite fille depuis l'argent tombe dans le meilleur pour tête yo oui belle machine caille à gauche à droite mais pas oublier l'argent ça vient hein? ou pas de budget pour lui mais il faut chita qu qu pour qu que ou connait comment on va le dépenser l'argent ce n'est pas seulement rentrer dans l'état mais il faut mettre en tête tout. L'état ça, ou servi ensemble avec le temps qu'on ATM, Si que ou pas recharger contre l'homme, vous avez fini. Et là, vous fini. Qui compte pour le prendre Attends, on président vient il dire comme ça, et bien, je mets l'argent dans poche peuple là, je mets maintenant j'en ai assiette. Pour mettre maintenant dans ai assiette. Taiwan vu un libralement des ce n'est pas construit pour construire un canal irrigation Pour que la tibonite, les gens qui capable de jouer assez de l'eau, pour que vous pour vous acheter une série de matériels comme ça. Les gens qui pas besoin de passer toute misère, de battre soleil, de faire de la dans la boue pour que piquer vous Pour que vous matériel qui capable de terre qui capable planter. Lekeyo fine récolte dire pour c'est pas battre mais il y a des machines qui capable faire travail ça pour faire le pou li, sa, pou pi rapide bi, pou nou et pour nous capable servir tête nous les comme ça ti machine on va l'acheter pour le vendre Elles ce on moun qui t'est planté à tout la fait ti et moun qui t'a planté a lot, travay, la éviter l'autre la prend l'autre pour travail mais c'est comme ça l'argent bra n'a dans poche c'est comme ça ou a gè assiette Là, dou l'argent pour le poche, C'est pas dans caisse président pral le mel pour 10 000 gouttes, 20 000 gouttes, 30 000 gouttes, 30 sa, sa et bien chaque week-end, mes quantité chaque famille. a Ce n'est pas comme ça, nou. C'est comme ça, nous mettons dans la tête, nous. Oui, bien, la pral douce, mais ça sous président, et tel, et tel, pas de chiches comme ça. Nous avons 20 petites noms, nous avons appris en de l'État. On dirait que c'est l'État qui te couche ensemble avec nous. Nous avons hi, hi, hi, hi, fait al en bas de l'État, et bien l'État mette mis petite nan petites nous refusons de mettre capote, ça c'est une. Léon dit on le manger. Ce pas comme si nous, l'autre pays, on le manger. Mais c'est le travail qui vous faire avant. Si vous pas de souffrir pendant un bel bout de temps pour finir ensemble avec problème grand goût, comment on va le faire sortir dans l'insécurité alimentaire Messieurs ça yo qui d'ou craser brisé qui t'a uh, promet tout l'or ensemble avec diamant et eh bien sous table la caillou c'est pour les or ou je le cuire journée aujourd'hui pas, passe pas plus fatra journée ne on pa pas plus grand goût c'est sous bluff parce que yo même business yo c'est pour yo existe, c'est déstabilisé c'est seulement l'état yo gagne, pour yo pille. immédiatement yo a dans l'état yo blie ça yo te dire et france c'est ce bien aimé, ou besoin qu'on ait qui côté problème sa sortie? Instabilité, insécurité? En tant que déclaration, président Jovenel Moïse. Nous parlons de violences, Ak n'y violence, a pas date de Jodi, son hein? construction. une construction qui vient de nous, ça nous vient là, Et la construction ça, son construction, pour nous faire l'histoire, pour nous comprendre, qui commençait depuis départ, depuis après. Et nous entrer dans l'ère démocratique là et côté grand bataille systématique qui fait pour affaiblir institution qui là pour travail je voulais parler de bois mais l'état qui là pour faire violence légitime parce que faut pas oublier la violence légitime c'est dans l'état que est. ça veut dire pas y a l'état sous la terre qui travaille sous pas il a bras qui pour permettre tout, mais mettre l'ordre la justice lui-même il pou, a pour appliquer la loi, mais la police, lui même avec a pas c'est la Constitution. Historiquement, il y a des décisions qui étaient prises dans le pays. C'est des décisions qui mènent nous là, je vous dis. Gros aspect psychologique, nous l'ordre dans le pays. C'est-à-dire, la Constitution haïtienne, ce n'est pas pour rien que est nous fait. On une Constitution tête chargée en 1987, côté le dit mais on ne pas la donne, côté le BAI, on ne pas. On paquet de bagarre qui mettait mais nous suivent que les l'armée et la police comme deux forces coercitives qui viennent dans le pays. 1994 à aujourd'hui ça fait 25 ans pour une raison où l l a, pour l'autre la a, bon décision que te prend les éliminer écraser me rétablir là me finir rétablir nous, rétablons, nous rétablons avec qui violence tout Langage qui vient parfois dans le niveau qui est de radio pour critiquer en fait décision en la ça, yo décision que nous pour nous rétablir la d'Haïti. Ils ont tellement compris ça, ils ont compris. Depuis ces décisions qui prennent, qui sont bonnes, là part décision décisions qu'ils prennent, bon. Parce que ont compris, ah là, quelqu'un a dit, si monsieur, mon cher, crazez, brisez, nous sommes connus depuis que là, mais nous ne sommes pas capables. Nous pas capables, mon cher, de mettre des Nous pas capable de voir le président aller comme ça, comme ça même yo même qui chita de constitution et même yon même encore l'armée même l'armée constitution et là fin l'armée puis bon soldats là mais n'a demandé intervention militaire mais nous sommes honte on est nous sans honte papa donc si l'armée a sécurité j'ai reconnais financer gang pour déstabiliser, yon pap kafel parce que, kote la, me, pap kap, kote la police river situation a dépassé, eh bien, la, me, a débarqué la, vi, met l'ordre. Parce yon koné, la, me, a li, me, mi, va, nan, ras, se la patrie, la, de, depuis c'est désordre se, des, la, ma, ou, la, met, on, kote, la, passe, souf, yelou, yon, pa, nan, ras, sa, ma, vô. Eh bien, qui sak passe, eh bien, depuis là la, na, nan, tout, kampan, quoi, nou, pas balis li, une jodi, a kote, journaliste, sa, yon. Qui discou yon gen? Par rapport à ce avec le gouvernement qui la, yon tout a volé, yon tout a pété. Pas de yon kwase, piye yon yon a p'tan, yon intervention militaire, ou vin sécurité qui kote, nan brat, brat champan pou yon. Ke yon fin fait état sa. Et sa pou konbrennan, nan pas yon. Ou ap chan moutan de diskou sa nan bouche yon, mon cher Tout la, tout se gos spesialis nan gauche nan droite Joune aujourd'hui ont besoin plus passer 150 goûts pour yon dollar américain côté économie les jeunes Moïse tape de l'argent qui t'appelle pèle dans toute radio encore les bon pour yo les la bon pour yo. yo a bien passé yo a bien volé yo a millionnaire yo a bien été et puis population en même c'est les mêmes qui perdent, c'est les mêmes qui victimes et m'a dit M. dame dans la méo haut état major la mère ministre défense l'homme fier de nous parce que de novembre 2017 à aujourd'hui, le LAME a fini rétabli. rétablir. ouais, aujourd'hui ah, dis, ah, l'homme ah, dit son armée au service du peuple, mon armée au service du, du développement, avec environ 500 monde Moi, ouais, qui ça nous fait Alors, le jour-là, mais ça 5000 mounes. Même, moi, rend ne me compte qui sa a ça, qu'avec une Et s'il arrive à 10 000, il 15 000, ouais, qui ça n'a pas fait faire pour payer ça aujourd'hui dis, je vite pour me dire, Marion... <laughs> qui, yon coupé le 10 mois de l'école fini c'est grâce à la Meraidi. Route qu'a foujouffant sa que nous prenons une unité tout neuf, mon pote per Captain route la de en pour aller vers l'assemblée, c'est la Meraidi qui prenons qui prend dérapé là, cap dérapé dans une semaine ça veut dire, y a, y a, Marion, on partit dans on partit cabareté, on l'autre partie pour aller, pour prendre ça, on a bien, équipe, qui gros qui est avec direction départementale à Tibonite, une équipe qui porte de paix avec direction départementale Nord-Ouest, et puis, on a bien l'armée d'Aïti, les mêmes, qui temps, qui est en droit, qui peut aller vers Bassin Bleu. la là, l'armée, ça, les mêmes que nous rétablissons, nous mettait le service du développement. Mais l'homme dit que l'homme dit son construction pour nous comprendre que violence là il y a. J'aurais faiblesse institutionnelle ça parle, a. mais qui va le mener nous? ou viennent nos situations côté? Quoi ça On parler de la police avec l'armée qui t'a supposé deux zélon seul oiseau qui pour camper, qui pour éviter des rives parce que banditisme n'abalea. On ne regarder pour nous politiser, pour nous dire tel ou tel, c'est pour tel, ça y est pour tel. Non. Le banditisme que j'ai c'est pour nous dire son produit sociétal. C'est pour nous camper, pour nous résoudre. C'est ça me fait. Le mettre CNDD à la campée. Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion sociale. Et mapement des mêmes commissions pour lui commencer, mettre au travail, parce que je ne connais pas de budget, je ne monte depuis un an, parce que pas de budget, nous ne pas de gouvernement, ne pas de rien Et je connais qu'il faut qu'on dans le niveau ministère des Finances pour que vous présente un budget, pour que je présente budget déjà, pour que les moyens viennent à disposition pour commencer à faire le travail. Parce que ces NDDA, les missions, les missions par là, les qu'entre n'importe qui côté, n'importe qui là et les... Il pas une question de monde pour poser la question, pour dire la qui est, ou pas là qui est ce pourquoi pas parler Parce que c'est parce que nous avons un problème. Le problème des bandits bandit son c'est un problème sérieux dans le pays. C'est un problème réel lié et il n'y a pas qu'à résoudre dans l'affrontement. Il y a des de moments crimes. Si on a compris comme si on tombe sur les policiers, on ou fait ça que pas ça, on a kidnappé les gens, c'est même pour y mettre dans le collège, tout n'a fait. Et il fait. Mais là, il y a des groupes armés qui vient en pays a c'est ndé à la cachita lui-même pou pour la faire jouer rollé c'est pour jouer rollé cette histoire pays d'haïti tout problème nous c'est que tout ça n'a pas dit tout bas nous refusé dit le tout haut. mais tout problème pays a ça dire moi qui sorti autre du nom qui était pas de pas travail c'est moi qui gagne toute bandi gagne dans dans dans dans pauvres ça veut dire ça veut dire plus de 10 ans, c'est moi qui viens de quoi dire tout de suite comme ça. J'avais dit moi-même, ça a dit, moi qui t'es connu pour jouer au football, je suis sous parc à Rol Daniel, dans le nord-ouest, dans la ville pour de paix, qui t'es connu pour jouer au football, je suis avec bain avec M. Moi-même, autre chose dit, non, je ne vais pas quitter l'école Saint-Dominique, c'est là qu'on y a, mais en tout cas, tout le monde, moi-même, moi dis ça, ça a dit, c'est mon problème. Tout le monde mette bon comme zami, mais c'est pour ça que je mette CNDDR là. Et où le CNDDR m'a demandé, c'est pour ça que je parle avec tout le monde. CNDDR n'a pas de monde qui va faire la velle. D'ailleurs, monsieur, vous mettez tête, ou vous vous regroupez tête, en Jean G9 et Allié. C'est vous mettez tête, vous mettez tête, vous mettez tête, g mettez tête, Et vous mettez ça. C'est pour ça que vous mettez là. Moi, même, c'est la peine de faire la velle. C'est ça que je m'a demandé. Parce que depuis que vous avez fait la guerre, vous avez fait la guerre. Nous sommes ce dans le pays Nous prenons, mais nous pouvons pas de ça. Personne ne peut pas dans le pays Qui est-ce qui te prenons pour l'utiliser, pour pour l'utiliser, pour l'utiliser, pour pour dans prison dans le pays. Personne ne peut dire. Je dis parce que vous conscience, vous dis que les gens parce que vous connaissez bien les gens qui sont là. Vous ça, un bon dis on il y a ou peut-être ou aller dans le CNDDR, reste koto ou rien pas la soie, dans cimetière. Et chaque jour, je me dis. Et vous connaissez tout. Et c'est pour ça que je dis. Vous êtes clair, vous même pour le yo Vous vont pas le CNDDR à l'entrée de vous. Pour que la peine dans le pays. Parce que cette histoire, de depuis onlr, on a besoin de faire un intérêt personnel, pour aller pour le monter groupe bandit, ça, a faut le finir dans le pays. Ça a dit aujourd'hui, l'État, c'est lui qui a le monopole de la violence. violence pas une personne. Ça veut dire, la police, aujourd'hui, c'est lui qui a joué le rôle ça. La justice, c'est lui qui a joué le rôle ça. Et me dit, la médaille qui a monté, est en gestation, c'est lui qui a joué le rôle la police, son côté. Il la dépasser pour la méparer. Ce n'est pas, pas sous moi que en fait, le prochain gouvernement kap vini, kap jwenn, qui va venir, de jouer, on corps des frontières qui permettent que ça au fait, parce que ce n'est pas possible. On paye pas qu'à vivre, pour nous voulez comprendre, c'est dans le désordre pou li, pour le vivre. Moi, je dis, pour ça, faire de bandits, il y a deux choix. Et j'aime toujours dire, c'est soit eux qui mettent ou bien il si y a l'ancien Si on prend une décision pour eux qui mettent des qui ça, ou même je dis, comme journaliste, le peuple la la, qui pense a gardé la main, qui ça, le pensez-vous qu'on fait c'est pour ça qu'il y a un dédaillé mais pas vous. Pour remettre, j'aime vous. Pour vous intégrer dans la société, montrer au travail, montrer votre métier, vous faire business. faire joindre jours de moyen pour faire business. pour vous sortir dans le métier. Parce que dans ce métier, c'est dans ce métier-là, mais vous tout pas droit de l'autre côté l'autre côté. Et là, mademoiselle, et messieurs, <laughs> Ça, pour comprendre dans le dossier, ça, c'est que, j'ai comme d'abord expliqué hier, souvent, les gens utilisent les gangs pour craser, pour briser, pour soyez capable de vivre au pouvoir. Pas oublier. Ils fait, messieurs, dames, ils ont paquet, paquet de belles promesses. Nous ne le bien passer. Territoire, ça prend le sous contour, mais ça prend le procédé, etc. Quand messieurs, ça arriver dans tête de l'État, premier, ça a fait intervention militaire pour capable déblayer terrain, pour tout pour yo. Mais Chouvenel Moïse qui te sorti du nord, qui te vine jouer neg yo nan Port-au-Prince, yo chak ensemble avec zel kat gang yo nan monde apos pou déstabilise. Li même li vini, il dit, bien, monsieur, nous avons des choix. Soit nous remet zam, si nous fait rebelle, eh bien, mais ça kabri Mais il pas venu automatique pou l'mande, eh bien, tout est yo. Li pas venir automatiquement demander intervention militaire. Parce que lui même, li chita, li étudier li gade, li comprendre situation. Il dit, mais ça m'a fait, pendant que je mette ce uh, pour parler, pour comment, uh, pour M. Dam Saou, pour re-integrer dans la société. Mais tout, c'est pour monter la médaille, côté situation à dépasser la police pour que l'armée capable intervenir parce que on série de nègres qui prend malin plaisir c'est dans violence là même pour payer arrêter c'est dans des autres là même pour payer arrêter pour continuer exister moun sa yo fon ba yo yon son. en pile nan yo peuple ici, là oui yon te besoin rivé là on t'a plein de douleur l'armée d'Haïti là m'écraser bon si ou pa aimer de gouvernement comment l'armée le faire craser yo Sou pas les l'emède de un soldat, comment yon pral le faire débarquer la caillou? pa bat-corps, comment yon pral fè faire débarquer la caillou pour le bon problème? Donc, je ne dis par rapport avec ça qui a passé, modèle politique que vous fait, m'a pose question. C'est vrai que je connais, je vais lier un paquet mal. Mais ma pose peut question. Est-ce que... Il n'y a pas de raison sur nous. Par rapport à sa pays d'Aïti, on ne jouit a À sa n'ap fait, comment on ne comment on ne comment on ne après ça, nous bayons l'autre responsable. Juste pour nous capables, pour pou pouvoir pour nous passer. Après ça, un a encore. Comment tu comprends comprendre mon président peuple haïtien acheter une série de moteurs, il à installer une série de villes pour que capable gien courant, même parle pas capable de ça parce que s'il parle, eh bien nèg cap diaboliserl, a envoyé du là-dedans. Mais les routes la, route la fait, c'est pour le pays. Les chaque zone qui est courant, c'est pays, c'est population. Mon papa Bali parce que ou même ou pas de capacité pour réfléchir ça. Eh bien, moun ki qui la, eh bien, n'ap de montrer que c'est le bet noa, n'ap Joune a isi. tout faire. Je ne dis à peu près ici, toutes les ministres qui sont dans gouvernement Jovenel Moïse, la, tout neg opposition yo la, tout neg secteur privé la, boulos los ki dou yo combat, ton ton l'a pas passés, les la qui pays passés, qui kote population les comment situation sont passés, No power met chat la moi je chappe là. Qui m'ont dit de cesser d'omégue? Je te bale amote et charge. Litt après gris ça fait la clou ici. la république des coquins, seul volai au capreté jodia pays nan ou, tout savé là à la, <laughs> la fin m'ou comprendre si jovenel moïse ka bouleverser nous comme ça qu'à déstabiliser nous comme ça faut que nous conscients faut que nous nou mettez cran pour nous dire, nous sont équipe bonne bloc sous paille moi sou, ekip ban blok sou merci parce que t'a suivi avec attention merci pour fidélité ou avec patience